Petite veille intéressante que vous auriez dû les informations intéressantes que vous auriez dû voir cette semaine dans le milieu de la formation si vous faisiez votre veille ok j'ai fait le petit tour des informations j'ai fait le tour de des articles de journaux il y avait beaucoup de trucs qui sont sortis cette semaine plein de trucs inutiles et j'ai sélectionné ces articles où les informations sont importantes pour vous et où il y a la consistance de contenu dedans alors c'est un rappel un énième rappel parce qu'en fait les gens ne font pas attention l'année dernière j'ai vu beaucoup de gens avoir des problèmes parce qu'il ne faisait pas attention au fait qu'il y a un bilan pédagogique et financier à déclarer chaque année quand on organise de formation. Donc cet article très intéressant explique euh, qui doit le remplir, pourquoi il doit le remplir et comment ça se remplit. Et donc euh, bien voilà euh, cet article résume vraiment tout et, et explique vraiment tout ce que vous devez savoir. Alors, euh, aujourd'hui, vous êtes concerné par ce bilan pédagogique et financier si vous avez donné une formation, si vous avez une formation qui a débuté sur l'année 2022 et que vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité sur 2022 oh. ou avant. Voilà. Si vous avez donné zéro heure de formation en 2022, vous avez un risque de perdre votre numéro de déclaration d'activité si vous aviez votre numéro de déclaration d'activité en 2022. Bien sûr, toute personne qui vient dire « Oui, mais moi, j'ai eu mon numéro de déclaration d'activité en 2023. Est-ce que ça me concerne ?» Alors que je parle que pour les gens en 2022, vous réfléchissez, vous prenez 30 secondes, vous vous posez et vous dites « Mais il parlait de 2022 et du coup, moi, je parle de 2023. Donc, ça ne me concernait pas. » Exactement. Et euh, pourquoi vous devez déclarer ça Parce qu'en fait, c'est un outil de contrôle pour voir euh, l'activité des centres de formation, pour voir s'il y a des fraudes ou pas. Parce que grâce à ça, ils tiennent des statistiques. Ces statistiques euh, remontent et euh, ils ont des scores. Et puis en fait, si au vu des statistiques, votre score est trop élevé de fraude, au vu de tous les autres éléments qu'ils agrègent de tous les côtés, bam, ça vous déclenche un contrôle. Et lors d'un contrôle, ils vont prendre ce bilan pédagogique et financier, ils vont voir ce que vous avez déclaré et bam c'est une source de sanctions Donc, d'un, faites-le, deux, faites-le bien. Et euh, trois, n'oubliez pas parce que si vous ne le faites pas, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Ok? Donc, ce que je vous invite, c'est aller lire cet article parce qu'il est vraiment très long, il est très complet. Alors, vraiment, euh, la Digiformag a fait un vrai travail de, de, de sourcing sur ce contenu. Et il vous note beaucoup de choses. Alors, ce qui est un très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de DigiFormag, c'est qu'il y a euh, le Centre Info qui réalise chaque année un guide. De, qui explique le mode d'emploi de saisie. voyez, ouais, tac, ici, je pense que c'est... Non, ça, c'est le guide de l'État. Euh, tac. Ah, voilà, il est là. Le guide de Centrafo à la fin de l'article, il le rappelle. C'est un guide qui explique comment euh, remplir son bilan pédagogique financier. Avant, il était payant. Et alors, ils l'ont rendu gratuit. Et ça, c'est génial. Donc, euh, vous pouvez télécharger des gratuits. Il vous explique comment remplir votre bilan pédagogique et financier. Donc, n'oubliez pas de le faire. Faites-le. Voilà pour la veille juridique, ce qui est intéressant avec le bilan pédagogique financier et ce que vous deviez retenir. Donc maintenant, quelle était la veille informationnelle en tant qu'organisme de formation sur le métier de l'organisme de formation que vous deviez faire cette semaine qui a pu être intéressant pour vous Et euh, qu'est-ce que vous pourriez mettre en pratique lié à cette veille Aujourd'hui, là on va voir ce nouvel article, l'article euh, sur la facturation de Pôle emploi, des formations individuelles. Juste, alors là, pourquoi c'est intéressant et c'est important de le voir, c'est parce que Pôle emploi a simplifié largement leur euh, manière de, de facturer, de, que, la manière dont vous allez facturer Pôle emploi et les preuves à donner. Donc au final, ici, Pôle emploi s'aligne sur la même façon de faire que fait la Caisse des dépôts avec Edof et le CPF aujourd'hui avant avec Pôle emploi. Quand vous demandiez la facturation, vous deviez donner des factures, euh, euh, attestation de présence, failles d'émergement, etc. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Pôle emploi ne vous demande maintenant plus euh, que la facturation et ne vous donne plus d'autres preuves. Et fait comme le CPF, il fait un contrôle a posteriori. C'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, Pôle emploi a 4 ans pour pouvoir recontrôler vos dossiers. Alors il ne va pas les faire tous, il ne va pas refaire ça tous les 4 ans, ils vont prendre des dossiers au hasard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire aucun document administratif. Ça veut simplement dire que vous serez contrôlé au hasard, non pas sur tous les dossiers, et vous serez sur une période de Vous pouvez être contrôlé sur une période de 4 ans glissant. cest que là, imaginons que on vous faites des formations cette année, euh, l'année prochaine vous refaites, l'année suivante, bon, au bout de 3 ans, vous n'avez toujours pas de contrôle. La quatrième année, ils vous font un contrôle. Ils peuvent faire sur les 4 dernières années ou la quatrième ou la année la plus longue éloignée, mais ils ne pourront pas faire la cinquième année, par exemple. Et une année se rajoute, eh bien, et pareil, euh, ce ne sera plus 4 ans plus une année. Ce sera donc 4 ans euh, jusqu'à la, la dernière année des 4 ans, vous voyez Enfin, glissant. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire payer par Pôle emploi. Ça va être un paiement beaucoup plus rapide euh, parce que souvent, Pôle emploi met un peu de temps. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, hein, mais parce que vraiment, ils sont débordés. Ils ont manque d'effectifs et ils vous demanderont quand même des justificatifs. Euh, dans des contrôles aléatoires et des justificatifs que vous allez devoir conserver pendant 4 ans au total. Et voici la liste des justificatifs qu'ils peuvent vous demander. Et alors, vous savez, ce n'est pas parce que Pôle emploi ne vous les réclame pas pour vous payer que ces documents ne doivent pas être faits ou doivent être faits plus tard. N'oubliez pas que ces documents doivent être faits tout le temps, dans l'ordre, dans le timing où ils doivent être faits, que vous ne pouvez pas revenir en arrière, que vous n'avez pas le droit de refaire signer les documents par la suite. En fait, vous n'avez pas le droit d'antidater les documents. Donc, voilà euh, la simplification des, de, de, des paiements, des factures que vous envoyez à Pôle emploi. C'était le sens de cet article et c'est intéressant de, de vous tenir informé de ça parce que ça va vous aider à vous, à vous organiser. Alors, euh, j'ai sélectionné cet article de, du SIFI. qui est un. Euh, le CIFI, c'est un organisme, une sorte de syndicat pour les formateurs, euh, consultants, indépendants. Et qui explique bah, justement la digitalisation des services de formation qui rentre en jeu et qui euh, fait un point sur la réforme de la formation et sur la digitalisation que la réforme de la formation pousse à mettre en place. Alors, autant l'article, je vous avouerai que vous pouvez le lire, il n'apporte pas grand chose en termes de nouveautés d'informations. Par contre, je vais plutôt apporter un point critique, non pas sur l'article parce que euh, le, la personne qui l'a rédigé a eu l'effort le, de la rédiger, mais plutôt plutôt sur un autre point pour avoir discuté avec des contrôleurs de la DRET, très sympathique on a pu apporter beaucoup de, de contenu sur une discussion sur les formations en ligne et en fait même si les nouveaux articles de loi poussent les formateurs à aller vers la formation en ligne très clairement aujourd'hui il n'y a pas de règles liées à la formation en ligne et il n'y a pas de, euh, de, de protocole établi l'échelon national qui serait validé pour l'ensemble des drets et on reste encore à des un échelon local auditeur contrôleur par contrôleur sur ce que certains contrôleurs vont accepter comme preuve et d'autres non et je suis d'accord et c'est très bien qu'on pousse vers la digitalisation et euh, je comprends que les auditeurs euh, ont aussi leur part d'interprétation mais en fait si vous voulez euh, je, je discute avec une, une contrôleuse et et qui m'expliquait que bah moi, je lui dis, bah, voilà, euh, tel élément de preuve. Est-ce que ça, ça passe Elle me dit, oui, ça, ça passe. Et puis là, d'un coup, bah, il y a une autre, auditrice, une autre contrôleuse qui me dit, bah non, moi, ça ne passe pas pour moi, ça c'est pas suffisant. Et vous voyez, euh, vous avez besoin, euh, c'est bien de pousser vers la digitalisation, mais les auditeurs encore ne sont pas d'accord sur euh, euh, ce qui peut être un élément de preuve. Et surtout, ils ne vous disent pas ce qui va être l'élément de preuve définitif qu'ils vont accepter. Et donc, eh bien, euh, pour moi, à l'heure actuelle, euh, le gouvernement devrait vraiment pencher sur les éléments de preuve qui sont indécrottables de ce qui est la digitalisation et euh, qui permettra lors des contrôles de, de vous, de les passer de manière sereine. Alors aujourd'hui, il y a, y a des consensus sur des sujets. Et je veux dire, pour moi, le seul sujet où il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur les éléments de preuve, c'est sur l'accompagnement pédagogique. Parce que l'accompagnement pédagogique peut être encore euh, interprétée de mille façons différentes. Et euh, vous, la manière dont vous apportez la preuve de l'accompagnement pédagogique peut être une contre-preuve pour vous, pour dire qu'au final, non, ce n'est pas de l'accompagnement pédagogique, c'est du coaching. voyez. Et donc, euh, bah, ça devient un problème. Et voilà, Donc, c'était cet article, je le soulève un peu pour, pour emmener ce débat-là sur, euh, sur les éléments de preuve de la formation digitale. Et qui demande beaucoup de réflexion. Alors, il y a des pistes, beaucoup de choses sur Internet. Vous pouvez retrouver euh, cet article et, au final, un point de départ de réflexion pour vous. Nouvel article hyper important pour euh, beaucoup, beaucoup d'entre vous dans le domaine de la formation. S'il vous plaît, lisez-le vraiment. Toujours Format qui arrive à sortir des articles vraiment euh, ben, beaucoup avec beaucoup de valeur dedans. Et là, je les félicite encore. Cet article est vraiment très bien. Sur. La distinction de ce qu'est une certification un label une accréditation euh, beaucoup de termes comme ça qui sont utilisés un peu à la volée dans le milieu de la formation puis dans d'autres domaines hein, mais qui n'ont pas du tout le même sens pas du tout la même finalité et euh, certains usages de ces termes peuvent être même euh, euh, réprimandés s'ils sont mal utilisés et notamment pour la déclaration d'activité on, on va le voir euh, ici le numéro de déclaration d'activité beaucoup de gens appellent ça un agrément ce qui n'en est pas un c'est juste une déclaration c'est pas une habilitation c'est pas un agrément et c'est souvent confondu et alors ce qui est bien c'est que cet article remet le point sur le i sur qu'est ce qu'une certification qu'est ce qu'un label qu'est ce qu'un agrément qu'est ce qu'une accréditation qu'est ce qu'une habilitation et tous ces termes là qui sont vraiment euh, parce que euh, qui sont vraiment très importants à maîtriser quand on est formateur Alors cet article, lisez-le de bout en bout. Euh, il est vraiment très complet sur le sujet et je trouve qu'il est très précis sur ce que vous devez savoir sur les différents termes. Ici, je vais juste prendre une, une information euh, sur le permis de conduire qui peut être intéressant pour vous pour euh, en parler à votre entourage. Dans ce nouvel article euh, de Capital qu'on peut aussi compléter avec un article euh, le repère des motards, ok, qui se complète au final parce qu'il parle un peu du même sujet même si le repère des motards parle uniquement du permis de conduire moto qui pourrait être financé par le CPF. Là, c'est quelque chose qui est en préparation. Eh bien, en fait, on apprend ici avec Capital qu'il euh, y a des propositions de loi pour élargir l'utilisation du CPF sur différents permis de conduire. Alors, c'est une super bonne nouvelle pour les gens qui doivent passer le permis parce que, au final, on va pouvoir avoir plus de permis qui sont financés, ça va être plus élargi, permis moto, permis voiturette, permis pour tracter des remorques, euh, des poids lourds, etc. qui vont être pris en charge par le CPF, chose qui n'était pas encore le cas aujourd'hui et qui avait des critères d'éligibilité pour accepter d'utiliser le CPF pour ça. Alors. Ce qui est intéressant avec cette, euh, cet article, c'est de pouvoir voir que le CPF commence à s'adapter à l'usage de la société. Maintenant, on peut voir aussi <rire> que c'est intéressant, mais que les syndicats, notamment Force Ouvrière, euh, demandent complètement que le CPF ne serve plus à financer le, le permis de conduire. Alors, je ne sais pas quel est l'argument euh, de Force Ouvrière pour avancer que les travailleurs ne devraient plus pouvoir utiliser leur CPF pour euh, financer leur permis, peut-être parce qu'ils pensent une, une mauvaise utilisation euh, du CPF euh, parce que les chefs d'entreprise demanderait à leurs salariés d'utiliser leur CPF pour financer le permis de conduire que le chef d'entreprise serait censé financer pour eux. Je ne sais pas. Mais peut-être il y a une autre proposition de force ouvrière. On ne sait pas. L'article est assez court là-dessus. Alors c'est marrant parce qu'il charge force ouvrière dans l'article. Mais euh, on ne sait pas pourquoi il refuse que le permis soit financé par le CPF. Mais alors là, ce qu'on peut être juste intéressant, c'est de voir que… On va élargir le permis, l'utilisation du CPF pour le permis. Par contre, on va restreindre. Et il se pose la question de la restriction, par exemple, au nombre de permis que peut financer le CPF. Par exemple, vous aurez le permis B financé avec le CPF, mais vous pourriez pas avoir d'autres types de permis en plus, en complément. En gros, vous auriez un certain nombre de permis limités financés par le CPF. Et après, ben, euh, ben, quand vous aurez atteint votre quota, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment ça va être encore légiféré, et eh bien vous ne pourrez plus. Euh, donc voilà euh, c'était très intéressant à savoir ça. Dernier petit article euh, que là j'ai trouvé assez intéressant dans le milieu de l'intelligence euh, artificielle. Ici euh, c'est un article très intéressant de Eductive euh, rédigé à, à deux mains pour expliquer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT dans la construction de vos cours et vos formations. Il vous donne plusieurs pistes sur la manière euh, sur des termes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez demander à, à ChatGPT d'expliquer pour vous, de euh, de vous aider à structurer votre présentation, de trouver des exemples, de créer des plans pour vous, de créer des tableaux, de créer des euh, quelles sont les difficultés d'apprentissage, enfin voilà. Vous pouvez lui demander de travailler pour vous pour améliorer votre manière dont vous allez pouvoir donner des formations. Et euh, ce qui est vraiment très bien, c'est que cet article vous donne plein de pistes sur comment utiliser ChatGPT pour créer du contenu pour vos formations. Donne-moi des critères d'évaluation, crée une évaluation, génère des consignes, propose cinq questions, propose une rétroaction. Voilà. Il voilà. donne vraiment beaucoup de pistes. Et là, pour ceux qui sont dans le milieu de la formation, qui rédigent du contenu de formation, mais qui bloquent parce qu'ils ne savent pas comment euh, agrémenter, sortir un peu du lot sur leur contenu et sur comment faire. Cet article vous donne beaucoup de choses. Alors, par contre, je vais avoir un point de vue non pas critique sur l'article parce que l'article est vraiment bien et il est vraiment, euh, il apporte énormément de valeur, ce qui est rare dans certains articles. Alors, je ne vais pas dire rare dans les articles déductifs, mais rare dans les articles de manière générale. Et en plus, il cite beaucoup de sources. Alors, vraiment, on a un article vraiment bien. Euh, par contre, je vais apporter un point de vue critique. Première chose, euh, je déplore que il y ait une course à la pédagogie une course à euh, vouloir créer des nouveaux systèmes pédagogiques, euh, de créer des nouvelles façons d'évaluer, d'évaluer les gens. Euh, en fait, je vois beaucoup d'articles. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça comme ça, il faut faire voilà, des nouveaux enjeux, les nouvelles règles, les, pas les nouvelles règles, mais les nouvelles idées de pédagogie. Et c'est bien, mais euh, faites très attention que ces nouvelles idées soient bien conformes avec euh, le droit du travail et en cas de contrôle de la que ces nouvelles idées ne vous posent pas de problème. Parce que n'oubliez pas que les auditeurs, les contrôleurs de la ont de libre interprétation, et que euh, bah, parfois, certaines méthodes pédagogiques ne pourraient être pas vues de la même façon par un auditeur comme par un autre, un contrôleur, par un contrôleur comme par un autre, et que euh, elles pourraient être. Euh, ces nouvelles formes de pédagogie être assimilée plus à du coaching à du conseil ou à de l'aide plutôt que de la formation premier point deuxième point sur lequel je vous amènerai à faire très attention sur ces nouvelles idées de pédagogie euh, vous devez garder des traces et des preuves de vos formations notamment sur toutes les formations en ligne. Et quand vous allez inventer des nouveaux exercices, alors je vois beaucoup de gens que j'ai en contact au téléphone me disent toujours « Ouais, alors là, je veux faire tel exercice avec telle mise en application et tout ça. » Je fais « Ok, d'accord, mais comment tu as la preuve que les gens vont leur avoir fait cet exercice bah, ?»« Ils vont le faire devant moi. »« Oui, mais comment tu vas avoir apporté la preuve en cas de contrôle que ces gens l'ont fait devant toi ?»« Ah ben, je vais filmer. »« Oui, mais est-ce que du coup, comment tu vas stocker l'ensemble le, le, euh, de tous les exercices filmés ?» Et en fait, il faut garder la preuve de tout ce que vous demandez à vos clients. Il faut que vous puissiez garder une preuve, une trace de tous les exercices que vous faites. Et quand on arrive à lancer des nouveaux schémas pédagogiques, des nouvelles choses, eh bien, le problème, c'est que c'est génial. Les apprenants peuvent adorer ou pas. Hein, ça, je ne sais pas trop. Euh, parce que moi, je me m'attache beaucoup plus à la preuve. Eh bien, vous perdez des éléments de preuve et vous pourriez oublier d'en avoir. Et là, c'est là où ça va devenir critique pour vous quand vous n'avez pas de preuve. Voilà. Euh, donc, euh, rien à voir avec l'article, est très bien, mais faites très attention à votre utilisation et à la mise en pratique de ce genre de choses, où vous pourriez perdre des éléments de preuve sur l'utilisation et la mise en pratique ou les choses que vous demandez à vos stagiaires. Voilà. Donc, c'était pour moi cette semaine, ce qu'il fallait absolument retenir dans les journaux pour votre veille et que vous allez pouvoir utiliser pour votre veille Calliope également. Merci d'avoir été très attentif.